Et avant de terminer, dernier point de conseil sur les réglages. Comme j'ai pu vous expliquer, ces réglages-là, chez moi, ont permis d'avoir une explosion de mon niveau, littéralement. J'ai eu beaucoup plus de pop, une position plus stable, beaucoup plus de confort dans les virages, et donc évidemment, également sur tout ce qui va être figure sur piste, trick sur piste. Qu'est-ce qui a changé tout ça Comme je vous expliquais dans l'email, dans la BC 3.0, c'est l'écartement de mes pieds, la position de mes pieds, qu'on appelle le stance qui influence donc sur la longueur de la spatule donc ici, si jamais j'ai le pied très à l'arrière je vais avoir une spatule très courte et donc cette spatule va être très rigide pour prendre un exemple vraiment de caricature on a ce snowboard là qui est un snowboard particulier hein, c'est une mini c'est un modèle qui a été fait il y a, quelques... enfin, il y a pas mal d'années maintenant ça se fait plus hein, mais c'est assez rigolo c'est un peu l'équivalent d'un snowblade euh, et mini ski donc c'est ce n'est pas pour un usage de tous les jours, mais c'est vraiment pour s'amuser. On voit qu'ici, on a une toute petite spatule. Ce qui fait qu'au moment du lit ça ne va pas me permettre, ça va pas rebondir, ça ne va pas plier pour me renvoyer en l'air. Alors que si on regarde ma planche de, de freestyle, là, on peut voir que j'ai des spatules assez grandes. Pareil au niveau du tail, donc là, le nose. Et ça va permettre à la planche de bien se plier et hop, de renvoyer toute l'énergie qu'il y a dans la planche pour aller beaucoup plus haut ça c'est par rapport au pot. c'est très important maintenant pour ce qui est des virages là la partie avant du snowboard quand je vais rentrer dans le virage elle va se déformer et elle va m'accompagner dans la courbe et également pour la fin du virage la partie arrière de la planche va se déformer donc si jamais j'avais une planche ou un écartement du pied beaucoup trop grand Ma planche ressemblerait donc plutôt à ça, j'aurais un nose et un tail tout court. Donc vous imaginez bien, en entrée de courbe, eh bien, il n'y aurait pas grand chose là au niveau de la carte pour se déformer et accompagner le mouvement dans la courbe. D'où l'importance vraiment de bien choisir votre position de pied, de bien régler votre stance. Et une fois que vous l'avez trouvé, de vous en souvenir, de le mesurer si besoin. En tout cas vraiment de savoir quelle est votre position. Comme ça vous pouvez retrouver votre position quand vous avez une nouvelle planche ou si jamais vous avez une deuxième planche. Pas trop large, pas trop serré non plus. Vraiment une position qui va vous permettre d'avoir tous ces atouts de votre côté. Alors voilà, je vous souhaite une bonne chance dans le réglage de vos fixations. Prenez le temps de le faire à la maison, vraiment anticiper Et surtout, n'hésitez pas à modifier quand vous allez sur la neige, quand vous avez l'occasion de rider. Essayez d'ajuster vos réglages l'angle, l'écartement, de manière à trouver quelle est la meilleure position pour vous. Quant à moi, je vous retrouve demain pour le prochain email de l'ABC 3.0 et on va voir comment utiliser au mieux votre planche avec des bons réglages. Ciao ciao, à demain